Après avoir fait plusieurs courts-métrages, j'avais envie d'essayer le, le long, puisque c'est aussi ce que j'ai appris en termes de fabrication de films chez Pixar. Et j'avais envie donc, de ce format et j'ai commencé à chercher des histoires. Et c'est vrai que la mythologie grecque, ça m'a euh, paru un terreau très très riche pour raconter une histoire un peu plus longue. Et donc c'est une des raisons qui ont fait aussi que je suis parti des États-Unis pour revenir ici. Je me suis dit j'ai envie de, de faire un film sur ces, ces histoires-là, donc le labyrinthe de Tédale. Euh, le fil d'Ariane, le palais de Minos, euh, ces, donc c'est la, la Crète, c'est euh, le Knossos, euh, c'est évidemment Icare, Dédale, euh, Ariane, Minos, Thésée qui vient d'Athènes pour euh, combattre les Minotaures, et puis évidemment le personnage des Minotaures euh, dans le, le labyrinthe. Tout ça, ça fait partie du, du même lieu, du, des mêmes histoires qui se croisent et pourtant pas vraiment, parce que la plupart des gens connaissent ces mythes ou ont des notions de ces différents mythes séparés, sans forcément se rendre compte qu'il se passe au même lieu, dans une temporalité, selon le mythe classique, qui est assez proche. Demain sera un grand jour pour nous. Tu vas venir avec moi jusqu'au palais. Il y a une sensualité qui est plaisante, et qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément dans un film tout public d'animation. Et pourtant, pour moi, la mythologie, c'est ça. La mythologie, c'est la violence, quand même très présente, que nous dans le film on montre avec une certaine, euh, plutôt hors cadre, et la sensualité qui est omniprésente dans la mythologie et qu'on a aussi essayé de ne pas être trop frontal par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est pour un public euh, familial, mais il fallait qu'elle soit présente, il faut qu'il y ait la séduction, il faut qu'il y ait euh, l'amour, il faut qu'il y ait le désir, ça se passe après dans les regards et dans, la, dans les couleurs, euh, la musique.